Allez tout le monde, c'est Forbes de Be Wild and Free, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je parle du très populaire Prime Day d'Amazon qui s'en vient à grands pas et je vous dis comment bien vous préparer en tant que vendeur Amazon. Mais avant d'être loin, assurez-vous de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche pour rester au courant des prochaines vidéos et de liker ceci. Alors, on y va! Prime Day. C'est littéralement Noël en juin. Au tout début du mois de juin, là, Amazon a annoncé la date limite de réception de stock dans ses centres de distribution pour le Prime Day 2019. Et c'était pour le 27 juin qui vient de passer, ce que je trouve dommage parce que selon moi... Euh, avec moins, avec moins d'un mois d'avis, ça laisse aux vendeurs pas beaucoup de temps pour passer leurs commandes chez leurs fournisseurs, faire la production et d'envoyer leurs stock dans les entrepôts d'Amazon. Alors, j'espère que vous êtes bien préparés, que vous avez assez de stocks pour augmenter vos ventes, parce que euh, je vais vous dire aussi les quelques trucs afin de profiter pleinement du Amazon Prime Day 2019. Et écoutez bien, parce que vous allez non seulement pouvoir faire plus de ventes, mais aussi ça, ça veut dire plus de profit pour vous. Amazon Prime Day a été lancé pour la première fois en 2015 et c'était pour fêter le 20e anniversaire euh, du Prime d'Amazon. Puis c'est une offre d'achat exclusive réservée aux membres Prime uniquement. Vous vous souvenez peut-être l'année passée, on en parlait dans le, à, à la radio, j'en ai entendu parler, mais le site internet de Amazon était complètement paralysé par des difficultés techniques. Euh, le site était en panne, puis il ont probablement perdu là, euh, quelques milliers, c'est si pas des millions, de ventes à cause de ça. Donc assurez-vous que cette année, Amazon va être prêt pour pas avoir de bugs informatiques. Les dates officielles sont du 15, euh, c'est les 15 et 16 juillet prochains pour un total de 48 heures, ce qui est un record parce que l'année passée, Amazon il avait fait le Prime Day pour 36 heures seulement. Maintenant, on va plonger dans les trucs et astuces pour que vous puissiez utiliser vous aussi le Prime Day pour en tirer pleinement parti. Alors, conseil numéro 1. Vous voulez vous assurer que vos listings sont entièrement optimisés. Donc, si vous n'avez pas apporté aucune modification à votre listing récemment, ce serait un bon moment pour refaire une petite mise à jour des mots-clés et vérifier que tout est en ordre. Parce que des fois, je sais, moi ça m'arrive, il euh, y a certaines informations qui disparaissent de mon listing. Donc, il faut être bien vigilant. Puis, si votre compagnie possède une marque de commerce, c'est tirer parti de l'outil Enhanced. Euh, en Brand Content, moi j'appelle ça EBC, on se casse pas le basic, euh, c'est une fois, c'est un outil dans votre Amazon Seller Central, puis ça va conduire encore plus de clics, puis vous allez avoir une meilleure conversion. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le EBC, euh, en fait c'est une, c'est exclusivement pour ceux qui possèdent une marque de commerce, puis ça optimise encore plus les listings. En gros, là, ça améliore la description de votre produit pour augmenter encore plus euh, vos ventes, puis ça l'aide à accroître la notoriété de la marque auprès des clients. Astuce numéro 2. C'est l'occasion parfaite pour faire des Lightning Deals, autres promotion puis des prix là, réduits. Les Lightning Deals sont des promotions qui ont, qui ont une durée limitée dans le temps ou une quantité, euh, quantité euh, d'unités définie. C'est un excellent moyen de s'assurer que vos clients paient exactement ce que vous voulez pendant cette promotion. Puis, puisqu'il y, y a une limite de temps, ça occasionne un sentiment d'urgence aux clients parce que c'est important qu'ils finalisent la commande avant que le temps soit écoulé pour avoir accès à ce rabais. Conseil numéro 3, les annonces PPC ou Pay-Per-Click. Si vous n'avez pas déjà fait des PPC, vous devriez probablement faire. Si c'est déjà le cas, c'est le moment idéal pour augmenter vos dépenses publicitaires et assurez-vous que vos campagnes publicitaires existantes sont entièrement optimisées et les meilleures possibles avec les bons mots-clés euh, qui sont actuels. Conseil numéro 4, utilisez vos listes de courriels clients pour envoyer un petit « coucou » promotionnel. Si vous en avez, car c'est l'occasion parfaite là, pour faire la promotion de vos produits en rabais à vos clients qui ont acheté au cours des 90 derniers jours. Préparez-vous aussi pour les réseaux sociaux en avance en préparant là, vos posts sur Facebook et faites des stories Instagram pour annoncer vos prochains rabais pendant le Prime Day. C'est aussi une excellente opportunité de simplement revoir vos campagnes email mail que vous avez déjà configurées, soit dans votre Keyword Scout de Jungle Scout ou follow-up de leon pour vous assurer que votre messagerie est exactement comme vous le voulez afin de récolter encore plus de reviews. À ce numéro 5, pensez à faire un partenariat avec des influenceurs afin de bénéficier de leur public. Vous pouvez leur proposer une petite compensation ou même une partie des ventes que vous allez faire afin qu'ils fassent la promotion de votre produit numéro 1 pour aller chercher encore plus de clients potentiels. Alors, êtes-vous prêt à tirer parti de l'Amazon Prime Day 2019? Eh bien, si vous l'êtes, assurez-vous d'utiliser les 5 conseils dont j'ai parlé. Et je vous souhaite de faire des belles ventes. Et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!